Salut et bienvenue, petit tuto consacré à Inkscape. On va voir une petite option ici de l'outil créer des courbes de Bézier, c'est l'option créer un chemin spirographique. Donc voici quatre petits exemples, je vais vous montrer ce que ça peut donner rapidement. Pour cela, je vais sélectionner ici l'outil éditer les nœuds et je vais venir cliquer sur cet objet et venir déplacer ce nœud et vous voyez automatiquement, je peux comme ça avoir donc une lune complète et puis là je peux juste avoir un petit quartier. Un autre exemple de cette utilisation, là je peux venir donc modifier éventuellement l'ombre en cliquant, vous voyez, sur ce petit carré, je peux modifier donc l'ombre ici. Puis là, si je veux modifier un petit peu l'endroit où la lumière vient taper, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez pratique. Euh, un autre exemple, voilà, j'ai les cheveux d'un petit personnage. Donc vous voyez, les, les courbes sont vraiment très belles. Et ben, je peux venir, voilà, là aussi modifier très facilement, comme ça, les cheveux de, de mon personnage. Voilà, alors comment faire ceci Eh bien, nous allons ouvrir un nouveau document, fichier nouveau. Voilà, je vais aller dans fichier importer, je vais importer donc le modèle qui est ici, ouvrir, incorporer, euh, je vais aller dans affichage, je vais faire plein écran, affichage par défaut, pour zoomer donc comme d'habitude la touche plus du clavier, pour dézoomer la touche moins, une autre possibilité je peux cliquer sur la molette pour zoomer, shift molette de la souris pour dézoomer, troisième option c'est venir cliquer ici pour avoir la petite loupe, je clique avec le bouton gauche pour zoomer, shift bouton gauche pour dézoomer. Euh, on va faire dans ce tuto juste euh, cette petite illustration là et il y aura donc euh, trois autres petits tutos où on réalisera euh, ces petites illustrations. Donc première chose, on va faire cette petite illustration. Donc pour cela, je vais sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés. Voilà, donc je zoome. Donc je mets à peu près ici. Je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Alors avant, contrôle Z, je vais faire apparaître la fenêtre calque et objet. Donc ici, j'ai mon calque 1 que je vais tout de suite renommer en calque modèle. J'appuie sur entrée pour valider. Je clique ici sur le petit verrou pour être sûr de plus touché à mon modèle, je vais cliquer ici sur le petit plus pour ajouter un calque que je vais appeler Illus. Ajouter. Alors il est possible que vous, vous n'ayez pas la même chose que moi, que le petit plus soit en bas. C'est parce que j'utilise ici la version d'Inscape 1.2 en développement. Donc on se met bien sur le calque Illus et c'est sur ce calque là que je vais donc créer un petit carré. Donc je clique ici, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà, j'ai fait mon petit carré. Je vais tout de suite mettre la, la couleur grise en cliquant là-dessus. Voilà, donc je vais réaliser la lune avec ici l'outil courbe de Bézier. On va choisir l'option « Créer un chemin spirographique ». On va faire quatre nœuds, donc un premier nœud ici, je déplace, je mets un autre nœud là. Euh, avant de cliquer avec le bouton gauche, je vais appuyer sur « Shift ». Voilà, j'appuie sur « Shift », ce qui me permet de faire un autre nœud ici. Et puis je vais venir fermer mon objet. Par contre, vous voyez, si j'appuie pas sur « Shift », eh bien là, je vais pas obtenir la lune. Alors pour obtenir la lune, j'appuie sur « Shift » et je viens fermer ma lune en cliquant donc sur le petit carré qui devient rouge. Là. Voilà. Et voilà, j'ai fait ma lune tout simplement. Donc je vais lui mettre une couleur noire. Avec l'outil courbe de Bézier, on va un petit peu modifier ici les différents nœuds, voilà, pour voir un petit peu si ça fonctionne, donc on peut bouger ce nœud là, on peut également bouger celui-ci, et puis les nœuds ici, voilà, pour obtenir voilà, une lune un petit peu différente. Donc vraiment on peut jouer sur les, les quatre nœuds. Je reviens en arrière. Voilà, moi je veux une lune comme ça à peu près. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, je vais lui faire faire une petite rotation. Donc pour faire une rotation, je clique une deuxième fois sur mon objet, et j'ai les petites flèches de rotation qui apparaissent, donc je clique, je glisse, je place ma lune comme ceci. Euh, si je veux la réduire, je clique sur mon objet, maintenant j'ai les flèches de transformation, je clique, j'appuie sur CTRL et SHIFT pour réduire la taille de ma lune par rapport à son centre ici. Voilà. Euh, je vais faire ces petites étoiles, donc pour faire les petites étoiles c'est facile, on va choisir cette option là. Euh, on peut réinitialiser notre objet en cliquant là-dessus. Donc moi ce que je veux donc c'est bien une étoile avec quatre sommets, on va laisser ici les paramètres par défaut, c'est-à-dire 0,5 de rayon, arrondi 0, hasard 0. Donc je clique, je glisse. Euh, J'appuie sur CTRL. En appuyant sur CTRL, je peux faire comme ça une petite rotation. Là, j'ai vraiment donc une étoile dans le bon sens. Donc j'ai une première étoile. Euh, je vais peut-être la réduire un peu. Donc pour réduire l'étoile, je clique ici sur la flèche en appuyant sur CTRL. Euh, je duplique. Donc pour dupliquer CTRL D, ou je peux venir cliquer là-dessus. Ce qui me permet d'avoir donc une autre étoile. Et vous voyez ici, à chaque fois, j'ai un calque objet qui apparaît. Donc je duplique encore. J'ai un nouveau calque-objet, encore une fois, CTRL-D, donc je peux réduire, donc je n'oublie pas d'appuyer sur CTRL pour garder l'homothétie, c'est pas mal comme ça. Euh, ce qu'on va faire, on va faire l'ombre, donc pour cela je vais sélectionner l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs, je clique dessus, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL, donc là je vais mettre un dégradé radial, donc pour mettre un dégradé radial c'est facile, je clique là-dessus, je choisis ici dégradé radial et je double-clique sur mon objet tout simplement et automatiquement le dégradé radial est bien positionné. Je vais maintenant le placer correctement comme ceci. Je joue un petit peu avec les flèches de transformation. Voilà, hop, Comme ceci. Si j'appuie sur Shift, vous voyez, j'agrandis l'objet par rapport à son centre. Euh, je trouve que c'est un peu trop foncé. Euh, je vais peut-être mettre une opacité à 50%. Voilà, c'est pas mal. Et là, je veux un dégradé radial encore. Donc je clique ici. Je double-clique sur mon objet. Voilà, j'ai un dégradé radial. Donc du gris vers le gris euh, transparent. Donc moi, je vais inverser ça. Donc je clique là-dessus tout simplement. Et ici, ce que je veux, non pas un dégradé, vous voyez, on a, on a une couleur gris transparente. Si je fais apparaître ici la fenêtre fond et contour, on voit ici que le gris là, il a un alpha à 0. Moi, je veux un alpha à 100%, par contre, je veux du blanc. Donc, je clique ici et je déplace. Voilà. Voilà. Donc, pour ce petit tuto, donc, je vais faire les autres petites illustrations. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et à tout de suite pour la suite.